Salut les amis et bienvenue sur Top Player Podcast, le podcast pour les joueurs et les compétiteurs de Warhammer 40 000. Aujourd'hui, je suis avec Requiem. Bonjour à tous. Yes, et le format, bah, vous commencez à le connaître, c'est le... le troisième ou quatrième qu'on enregistre maintenant. Et bien, pendant une demi-heure, on va euh, discuter avec un joueur habitué des tournois, euh, des formats compétitifs et on va aborder euh, son codex de prédilection. Aujourd'hui avec Requiem, nous allons aborder le codex Necron. Alors euh, Rec, pour rentrer directement dans le vif du sujet, la première partie de ce podcast est toujours la même, c'est d'avoir ton ressenti sur le codex et la façon dont il s'insère dans la méta dans les mécaniques de jeu etc etc et donc du coup bah, le codex necron est arrivé en tout début de v9 maintenant il y a un peu plus d'un an comment tout toi fait. tu le comment toi tu le tu le positionnes dans la méta qui se met à jour assez régulièrement sur Warmer 40 4000 bah écoute, pour moi, le codex Necron, ça reste encore aujourd'hui un codex qui est très solide. Il arrive à un tout début V9, donc bah, il est un petit peu comme le codex Marines, on va dire qu'il peut souffrir un petit peu de la comparaison avec les dernières sorties. Mais je trouve que, euh, contrairement au codex Marines, euh, il a quand même beaucoup d'arguments solides pour quand même tenir le pavé au gros codex V9. Euh, donc, si on veut un petit peu comparer euh, le codex euh, avec euh, bah, les nouvelles sorties, hein, V9, on a quand même euh, une armée qui est très bonne en map control, qui est très bonne sur euh, les captures d'objectifs, qui a de très bons secondaires, euh, qui, en termes de jeu, euh, a quand même une bonne résistance, elle a beaucoup de tricks, il y a beaucoup euh, de létalité possible et d'interactions qui permettent justement d'augmenter la létalité, que ce soit au corps à corps euh, ou au tir avec euh, des mécaniques de redéploiement, avec des mécaniques euh, donc de résurrection. Euh, c'est un codex qui a de la mortelle, c'est un codex euh, qui a de la PA. Euh, donc, c'est un codex quand même qui est capable de résister à beaucoup d'armées bah, et euh, qui possède, justement, on en reparlera après, hein, mais des forces qui permettent un petit peu quand même de pouvoir répondre à beaucoup euh, bah, de menaces nouvelles qui apparaissent euh, dans cette V9 qui est très intéressante justement parce que chaque armée possède un petit peu sa propre résistance ouais. euh, son propre profil qui n'était pas forcément le cas avant parce qu'en V8 j'avais l'impression en fait, on avait un petit peu toujours une répétition dans les profils d'armes et euh, dans les résistances et là on s'aperçoit que euh, bah, chaque codex va vraiment avoir sa résistance à elle euh, okay. si, je, si jamais je donnais donner un petit exemple, ouais, exemple bien sûr. Euh, si on prend par exemple je sais pas, voilà on va avoir de la petite infanterie avec une petite endurance mais avec des très grosses sauvegardes d'armure euh, Lorsqu'on qu'on va avoir une infanterie avec une très grosse endurance, avec une petite sauvegarde d'armure. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, bah, chaque codex comme ça va avoir son identité. Et si je prends par exemple le Nécron, bah, là on n'est quand même pas si mal lotis face à tout ça, c'est qu'on va avoir par exemple des troupes de base, des infanteries, qui vont avoir des armes de base, qui vont avoir une grosse force, une bonne PA. Ce qui fait qu'au final, bah, euh, si on se compare par exemple aux Marines, bah, notre troupe de base, elle est quand même en, me... quand même en mesure, naturellement, finalement, d'affronter tout ce panel de, de résistance qu'on peut avoir en face de nous. voilà Ok. Donc, toi, tu dirais le, le Necron, belle adaptabilité sur... Sur, la... sur la durée. Si tu devais le positionner, on va dire, si on devait déterminer le… Si on devait déterminer des tiers pour classer les codex, on va dire notamment les 4 tiers, c'est-à-dire le, le top tiers, le tiers 1, le tiers 2, le tiers 3. Les tiers étant un, un abus de langage euh, anglo-saxon, euh, anglo anglo hein, ça n'a ouais. rien à voir avec le 1 tiers, de tiers, 3 tiers. Mais... Donc si on, si on devait positionner un petit peu le Nécron dans un tiers, tu le positionnerais comment toi Je le positionnerais entre le deuxième et le troisième tiers, mais euh, personnellement j'aurais plutôt tendance à le positionner dans le deuxième tiers. Ouais, voilà. ok. Pas top pas codex, le... mais, euh, mais euh, premier tiers juste après. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est pas lui qui va guider le méta, il n'est plus top codex, ouais. c'est sûr. Par contre, euh, il a les armes pour lutter contre les top codex. Ok, et après en termes de, toujours pour rester dans l'idée de la méta, en termes de résultats de scoring, est-ce que c'est des codex Parce qu'on sait qu'on a, on a des codex qui ont des, des appétences à faire des gros scores, on a des codex qui ont des appétences à, à avoir des scores euh, équilibrés, stables, donc qui sont assez intéressants notamment dans le jeu d'équipe pour avoir des contres et des, des matchs nuls, etc., etc. Toi, tu tu positionnerais comment le codex Necron dans, dans ta façon d'aborder bah, le tournoi solo et le tournoi d'équipe euh, Alors pour moi, le Necron c'est un codex qui, euh, je dirais va pas forcément être celui qui va être le plus facile euh, à utiliser pour mettre, euh, on va dire, euh, 90 points à zéro, ouais. clairement. Parce que justement, il euh, bah, y a des mécaniques qui ne sont bah, dire, pas forcément les plus rapides. C'est quand même un codex assez lent. Euh, Ce n'est pas le plus létal. Mais à l'inversement, c'est aussi un codex où euh, il est difficile vraiment de creuser un écart euh, profond avec lui quand on joue contre un joueur en qui a une liste bien optimisée. Euh, donc, je dirais c'est un bon codex, surtout en équipe, qui permet justement de préserver des points. Ok. Ok, ça roule. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour de la question sur, euh, sur un petit peu la globalité. Euh, on va rentrer dans euh, l'esprit, on va dire, euh, data sheet de, de ce podcast. On va parler un petit peu de ce que toi, tu estimes être les, euh, on va dire, les MVP, les entrées indispensables. Si on veut, euh, si on veut optimiser sa liste necron. Euh, d'après toi, un petit peu vers quoi, vers quoi on s'orienterait alors, tout d'abord, euh, on va dire une bonne liste, forcément, c'est euh, à l'orienter autour des troupes. Euh, personnellement, bon, je trouve que les, les, les troupes, on, on s'en aperçoit aujourd'hui, hein. les grosses infanteries, c'est important. Euh, et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est euh, bah, notamment les immortels. Parce qu'on est dans un jeu MSU et on est dans un jeu où euh, bah, pouvoir garder des points longtemps, c'est important. Et en fait, les immortels, ils ont eu un intérêt, c'est qu'on est sur de l'infanterie en endurance de 5. Ils sont pas si chers que ça. Euh, et ils, ils ont la bonne idée de cumuler euh, un bon tir avec euh, leurs deux attaques sur le profil. Leurs deux attaques sur le profil, par exemple, sur Onovoque, bah, ça permet d'avoir euh, une unité qui euh, peut vite balancer, on va dire euh, les, les immortels, euh, si on les joue par 10, 20 euh, ben, pralines de force 5 PA2, voilà. Ça euh, met une endurance de 5, donc c'est assez, assez résistant, ça se relève bien parce que ça qu'un PV. Et au corps à corps, euh, bah, les 10 immortels, c'est 20, 30 attaques, 40 attaques peut-être, euh, si on joue au personnage qui va avec, à euh, force 5, avec un PC, force 4, 100 PC, euh, avec ou sans PA, enfin voilà. Ça, c'est une bonne unité euh, qui ne coûte pas si cher que ça et qui tient bien les objectifs parce que forcément, euh, on va dire, même par 5, bah, on a euh, 5 mecs, endurance de 5, save à va 2 dans un couvert, sur un noble super OP ou double fois super OP si on prend euh, la, la petite... Euh, euh, la petite dynastie qui va bien donc c'est quelque ouais. chose euh, bah, d'assez euh, d'assez résilient et qui permet justement de, de, de bien prendre la table voilà et surtout c'est une, une unité qui euh, si on la compare aux guerriers évidemment les, les deux sont pas compatibles hein, on peut mettre vraiment les deux dans la liste euh, si on compare au guerrier, c'est une unité qui est autonome elle n'a pas besoin forcément de bœuf pour euh, être efficace que ce soit en attaque comme en résistance voilà ça, c'est sa petite unité, je voulais un petit peu en parler parce que je trouve que c'est très intéressant, on la voit pas forcément vraiment bien avant dans les listes. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est vrai qu'on ne la voit pas de manière très régulière euh, l'unité d'Immortel et, euh, et peut-être que d'ailleurs l'arrivée de, des, des, des orques avec leur rendu 5 et, euh, et leur, force, euh, leur force 5 pour les euh, bah peut-être on, on va peut-être les revoir un peu plus souvent. Ouais, parce qu'en plus, c'est une unité, contrairement aux guerriers, voilà, les guerriers sont très sensibles à la, à la saturation. Les immortels sont beaucoup moins, je commence à avoir pas mal de listes américaines qui commencent à en mettre. Hein. Euh, quelque chose que je vois assez souvent sur certaines listes, c'est de faire euh, 10 immortels puis 2x5. Voilà. Ça, euh, on trouve des listes, en fait, on ne joue plus forcément de guerriers. Mais on va jouer euh, justement bah, des, des petits packs comme ça ou des gros packs. Et ça permet vraiment bah, de pouvoir comme ça, prendre des points de table euh, tranquillement. Je me dis même d'ailleurs, euh, un jour, je m'amuserai à un tournoi de, de sortir une liste avec 40, 50, 60 immortels juste pour me marrer. Parce que je pense qu'on peut vraiment sortir des listes avec des bonnes synergies autour, euh, vu que ces unités basses qui peuvent, euh, dire, euh, bah, centraliser énormément de buffs. Euh, ça, peut, ça peut, faire des, des listes qui ne sont pas très drôles. Ok, donc les immortels, bonne unité. Ouais, clairement, clairement, bonne unité. Euh, bon, après, je pourrais vous parler des guerriers, même si je pense que les guerriers, on en a énormément euh, parlé. Mais euh, clairement, pour moi, une unité de guerrier dans une liste euh, cachée au déploiement derrière un couvert avec euh, bah, le, le chronométron, le voile, euh, différents bonus on va dire, de buff, euh, c'est une unité qui peut vraiment être gamebreaker. Je ne conseillerais pas forcément d'en jouer plein d'unités comme ça, mais une unité cachée, comme ça elle ne prend pas la saturation, elle arrive, 40 shots dans, dans la gueule avec euh, les 6 pour blesser à la touche, euh, à éventuellement une charge derrière. Le tour où vous, a, vous commencez à vouloir accélérer, bah, ça accompagne bien votre avancée et euh, si en plus derrière la charge vous la réussissez et que vous arrivez à engager des unités avec, clairement ça peut mettre un gros coup d'arrêt finalement euh, à l'avancée euh, du joueur adverse. Voilà. Ça peut être vraiment une très très grosse unité comme ça qui vous accompagne, qui vous permet vraiment de commencer à scorer euh, des points de manière euh, assez euh, fiable. Et, euh, de, bah, de, de durer dans la partie. Voilà. Et également, ça permet aussi de punir des erreurs. L'adversaire, voilà. il commence à avancer des, des Redemptors, il commence à avancer certaines unités un petit peu chères. Euh, il ne fait pas forcément attention à ça, il ne peut pas tout contrer. Ouais. C'est euh, la punition. Là, ça peut être vraiment un gros marteau. Ok. Ouais, le pack... Autre unité. ouais vas-y, je ouais, t'écoute. Vas le, le C'est pack, le pack, vrai que le pack de 20 guerriers… Euh, on l'a rapidement vu arriver euh, dans la méta, hein, de manière générale dans le jeu, mais dans la méta, on l'a vu rapidement arriver, euh, notamment aussi avec tous les... il euh, bon, y, y a tout cet aspect-là technique qui est hyper intéressant que tu viens de nous partager, et puis il y a l'aspect synergie, le pack de Vingardier, c'est vrai qu'il va capter beaucoup, beaucoup, beaucoup de synergie à droite, à gauche sur le codex euh, le rip-hop via les barges, les rip via les euh, technomancer euh, l'orbe, le voile euh, les, les, les, les, les, tous les avantages avec le mot clé base et c'est vrai qu'en ouais. plus, on sent quand même que ce, cette unité-là, quand ils ont créé le codex, euh, elle, elle... Elle, elle, est elle, elle est centrale ouais, vraiment dans, dans, dans le codex. Hein. Ouais. Parce que tu, vois, tu parlais, de, il y a les mécaniques de résurrection, hein. c'est vrai qu'on peut s'amuser, comme tu dis, avec les barges, avec les cryptèques, euh, avec l'orbe. Après, il y, y a toutes les mécaniques qui sont autour, parce que comme tu dis, il voilà, y a le voile. C'est vrai que clairement, tu sens que le, cet artefact, il est fait pour cette unité, le chronométron qui ordonne la vue à 5, euh, le, le protocole de réanimation. Là où c'est génial, c'est que ça se complètement des dégâts de, qu'on peut ouais. infliger. Donc, euh, comme disait euh, un autre joueur qui était passé sur ta, sur ta chaîne, bah, c'est comme si euh, les guerriers, finalement, ils avaient une 5+, un burry roll. C'est vrai que c'est quand, euh, quand même assez vénère. Ouais. Et euh, ce n'est pas très compliqué, si on veut, de dire, voilà, bon, j'ai 20 guerriers, ils vont toucher à deux. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre Bon En plus, il y a un stratagème qui fait qu'ils peuvent blesser auto sur 10-6. Ils peuvent éventuellement relancer la touche. Ils peuvent être pa moins 3 euh, s'ils veulent. Comme ils ont une arme d'assaut, si on les prend en paire moins 2 bah, ils peuvent courir et tirer, mais bah, je leur donne un plus un à la touche. Éventuellement, je peux leur faire relancer la touche. Donc, du coup, finalement, le fait de courir, ce n'est pas grave. Tu as des mécaniques pour pouvoir ouais. engager et tirer. Tu as des mécaniques pour pouvoir augmenter leur, leur attaque, parce que finalement, on peut très bien dire tiens, j'ai envie de faire une liste, je fous un drakir, je me mets en no 60 j'ai 20 guerriers, 60 attaques, force 5, pr 1 relance à bocac éventuellement. Ouais. Et tout d'un coup, en fait, on peut avoir des unités comme ça, 260 points, on peut les essorer pour en tirer quelque chose pour en tirer une létalité qui est bien supérieure à ce que l'unité était capable de faire à la base. Ça, c'est vraiment cool. Oui, carrément. Je, je, je, je suis assez d'accord. Et, pla... et puis en plus, je pense que c'est une unité qui est plaisante à jouer, euh, qui, euh, qui, est, qui est très sympa à poser sur table et à voir évoluer sur cinq tours de jeu. Quoi. ouais complètement, complètement. Après, les guerriers, je dirais ce qui est intéressant, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant d'en mettre un pack, c'est que par exemple, si on tombe sur des armées qui sont vraiment full anti-élite, le nécron peut avoir du mal et ce pack de guerriers peut vraiment faire chier justement euh, et être le petit grain de sable euh, qui, qui va vraiment euh, permettre enfin, on va dire, de survivre et d'impacter. A euh, l'inverse, il faut faire attention sur euh, le guerrier, lui par contre, il va vraiment être sensible à toutes les unités de saturation, vraiment fortes. Euh, typiquement, tu joues contre un truc Harry, il euh, va vraiment falloir faire attention aux Cerastes. Parce qu'elles, elles sont capables de, de faire une grosse saturation. Et elles sont vraiment capables de venir facilement à bout d'une tête de, de guerrier. Là où, en fait, bon, bah, tu te prends un pack un cube dans tes guerriers, c'est pas ce qu'il y a de pire qui puisse t'arriver. Ouais, en fait, ouais, ouais carrément. Bon. 5 plus, 5 plus, etc. Voilà. Euh, donc, a, ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant en jeu à, à garder à l'esprit. Et euh, bah, c'est une unité qui peut bien jouer. Euh, elle peut vraiment faire chier. Mais elle a quand même une faiblesse structurelle qui est que bah, c'est la petite infanterie à endurance de 4. Euh, euh, qui fait que si, à l'inverse, on la joue mal, on peut vite la perdre. Voilà. Ouais. Okay. Donc, euh, c'est pour ça. Je préfère en jouer une seule unité en, en, en conseil euh, avec tous les buffs possibles euh, avec le voile, ce qui permet vraiment en fait, d'optimiser bah, au maximum le potentiel de cette unité-là. Le problème, c'est que dès qu'on va commencer à jouer plusieurs packs, bah, on n'aura pas forcément la petite 5 plus 1 vue sur le deuxième pack. Euh, vu qu'ils ont une portée courte, bah, ils vont devoir courir sur la table. Ils ne sont, sont pas forcément à l'endroit où on veut. Ils vont commencer à se faire tirer dessus avant de pouvoir justement... Euh, euh, faire du taf, donc euh, voilà, ça sera, ça sera moins opti, et on aura moins justement cette initiative de dire, euh, je prends mes 260 points, je te les mets dans la tronche, et derrière, faut que tu les gères. Yes. yes. Autre, euh, autre data sheet que tu, que tu nous partages Yes, euh, bah une data sheet, euh, je dirais, toute récente, qui euh, est pas mal jouée en ce moment, euh, quand on regarde surtout les, les, les, les résultats des tournois américains, euh, c'est les Locust Heavy destroyer les destroyers lourds, qui ont eu un petit rabais en points, c'est-à-dire qu'ils sont passés 70 points à 60 points. Ouais. Finalement, c'est pas mal, parce que du coup, ça fait que, si on les joue à MSU, bah, ça fait des infanteries à 60 points. Donc, une infanterie à 60 points, euh, bah, c'est bien, surtout que c'est quand même une unité résistante, hein, elle a 4 PV, endurance de 5 et tout. Donc, c'est une unité qui peut, par exemple, on peut faire 3 fois 1 avec gros canons, ça veut dire qu'on peut les jouer de manière à en mettre une en réserve, une de chaque côté de la table, ça peut faire des, ça peut planter des drapeaux, ça peut euh, faire des cartes de table, ça peut faire des brouilleurs. Alors, comme on est un Nécron, on peut éventuellement aussi faire des actions à tirer. Donc, du coup, ça veut dire qu'ils peuvent faire ce travail-là tout en tirant. Et puis, derrière, euh, le tir, pas des moindres. Un petit peu, dommage 3D3, force 10, PA-4. Euh, touche à 3 avec une petite France D1. Le Nécron, il a son petit stratagème pour dire bah, j'ai touché, bah, je vais blesser auto. Hein, voilà, comme ça, il y a... si jamais tu rates ton invue, bah tu prends 3 d 3 dégâts à 36 pouces de portée. Derrière, euh, le mono-destroyer, faut quand même vouloir lui tirer dessus. Euh, puis à 36 pouces de portée, ça protège un peu quand même. Ouais. Ils ont vite une save à deux. Et que la riposte n'est pas dit forcément qu'on qu va réussir, on va dire, à, à, à le péter. Euh, et du coup, est... on est quand même sur une unité qui a, en termes de, de, de potentiel anti-char dans le codex Necron, la meilleure euh, stat. Voilà, entre la touche et la blesse. Alors on peut aussi vouloir jouer un petit signal destructeur à côté pour les, pour les, les augmenter, hein, parce que du coup, ça fait qu'ils touchent à 3, ils renseillent un, 1, et là, ils vont blesser généralement à 3 ou à 2, en fonction de la cible, en relançant les à nouveau. Bon, ils peuvent aussi, si on joue des gros packs, pour 2 PC, on fait relancer la blessure, mais ça, c'est plus intéressant pour l'autre profil. Euh, mais du coup, c'est vraiment intéressant parce que, euh, soit un MSU, ou soit un pack de 2 ou 3, bah, on a une unité, comme qui est présente, qui dit, voilà, tu te montres, tu as une unité qui se montre, bah, tu te montres, bah, ouais, je vais c'est un gros tir et si ça passe, ça fait hyper mal. Tu vois. Et euh, typiquement, tu joues, si par exemple tu joues un pack de 3 et tu joues contre un truc 2 bah, tu peux vraiment t'amuser à dire que bah, chaque mec va tirer sur un raider différent. Tu vois, puis après, on va, compter les, on va compter les PV qui restent. Puis après, il y a juste à développer une petite saturation sur chacun pour, pour les finir. Okay. C'est assez rigolo. Ouais. Et après, il y a l'autre version qui est, euh, bah, qui est le, le ratata, qui est le destructeur d'hostile dans, dans le tir. Euh, je dirais qu'à la sortie du codex, j'avais complètement euh, mis de côté. Parce qu'en soi, le profil de base, il ne paraît pas forcément fou. C'est-à-dire que c'est euh, 3 des 3 tirs, force 7, PA-1, dégâts PA 1 par mec. Euh, ce qui fait qu'en moyenne, euh, si par exemple je joue un pack de 3, ça fait 18 tirs. Bon. Mais récemment, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il euh, bah, y a quand même pas mal d'unités qui réduisent les, les dommages de 1. Un. Ouais. C'est une arme blast. Et en fait, à un moment donné, il bah, y a une question qu'on peut vite se poser dans le codex Necron, c'est comment on fait pour avoir de la saturation. Parce que la gosse, ce n'est pas de la saturation. C'est une petite saturation, mais ce n'est pas ça qui va permettre, par exemple, je sais pas, tu, vois, tu dois absolument péter euh, euh, un pack de 20 possédés dans une liste terminus est, ou euh, je pense qu'avec les packs de The Boys, on va être encore plus dans cette question-là. Bah, ce qui est bien, c'est de pouvoir tirer, mais tirer quand même avec une portée assez suffisamment loin, de manière safe, et de dire ce pack-là, il va crever. Et bah, ces trois destroyers lourds, quand il y a un pack de plus de 12 figurines, c'est 27 tirs pour 180 points. 27 tirs de force 7, PA-1 qui peut relancer toutes les blessures, qui va relancer les 1 à la touche. C'est-à-dire, je crois, en stat, on est à peu près à 22 blessures en PA-1. Voilà. Si on joue Méfrite, bah, on peut même passer à PA-2 et faut 3 mortels au passage. C'est pas mal du tout, en fait. Ok, belle, euh... ouais, belle unité de saturation sur des cibles particulières. Ah, sur des sites particuliers, et puis là où je pourrais rajouter, c'est aussi bah, surtout ce qui est endurance 7, genre des, des raiders ou des ou des dreads. Si on fait la stat, on s'aperçoit qu'on est pas mal aussi en fait. Ouais, ouais, carrément. Donc, euh, elle est très polyvalente, j'aime beaucoup. Ok. Donc le locust, le locust pour toi, bonne bonne unité à surveiller. C'est vrai que moi j'en ai pas vu, euh, j'ai pas eu l'occasion d'en affronter. Euh, moi j'avais vu, j'avais suivi un petit peu les, les, les tournois, les tournois solo et j'ai vu que tu toi tu les jouais sur, euh, tu les as joués sur une liste sur un tournoi à la à, à, euh, à nation. And et à nation ouais. ouais, ouais tout à fait ouais. le test et euh, comme j'en avais, j'avais été content derrière je les ressorti au master. Ok. Ça. Et donc bah, bah super. Écoute moi c'est c'est top. Ça, puis ça... Ça se combine bien, si tu veux, parce que tu vois, le nécron, surtout une armée de fusil à de courte portée et souvent tu es emmerdé parce que tu vois as une exocrine loin et tu sais pas trop quoi foutre d'elle. Et euh, bah, ça, ça donne vraiment cette possibilité de dire, bah moi aussi à distance, euh, voilà, je, je, je peux, peux discipliner une unité qui me fait chier au tir, euh, ça se passe plutôt bien. Ok. Autre autre unité Yes, euh, on peut parler de certaines unités de cac. Euh, je peux te faire un top 3 si tu veux. Ouais, je veux bien. Euh, top 3 des unités de cac alors la, le, Pour moi, le top 1, il va beaucoup te surprendre, mais euh, de toute façon, je trouve que je vais te parler de trois unités de toute façon qui sont très fortes. Euh, le top 1, c'est surtout question méta, c'est euh, dans une volonté aujourd'hui, quand même, on joue de plus en plus MSU. Euh, je vais te parler du Prétorien. Ouais. C à la sortie, c'est vrai que c'est une unité qui a été beaucoup boutée, mais en fait, je trouve qu'elle est vraiment bien, parce que en fait, si tu veux, euh, elle est très forte, quelle que soit la liste que tu vas jouer. Alors ça veut dire que c'est une unité qui ne va pas bénéficier des bonus de dynastie. Mais en fait, bah, tu vois, tu as un stratagème pour faire qu'ils touchent tout le temps à deux. Voilà. Euh, donc en fait, s'ils sont tout seuls, bah, c'est pas grave, ils vont être efficaces. Bon, ils, ils font de la statue de force 5. En fait, tu as une unité qui bouge de 12. Enfin, qui bouge de 10, pardon. Elle bouge de 10, mais on peut ensuite augmenter ses mouvements, au mouvement. Et vole. C'est une infanterie. Euh, 5 prétoriens, c'est 125 points. En fait, 525 points en soi, ce n'est pas très cher. Ça te colle 5 pralines au tir, force 5, PA-3, dommage 2. Et au corps à corps, ça te recolle 15 attaques de force 5, PA-3, dommage 2. Voilà. Euh, et en plus, tu as des petites, des petites options de jeu, si par exemple tu joues droit, pour pouvoir euh, euh, on va dire, euh, bah, améliorer un petit peu tout ça en reroll à la touche ou à la blesse. Et c'est une unité, tu vois, par exemple, si tu joues un euh, full véhicule. À avoir des petits packs de prétoriens qui volent, qui suivent les véhicules, qui se cachent de décor en décor parce qu'ils sont suffisamment rapides pour le faire, qui à un moment donné, donné se il y a un pack qui est caché corps à corps, derrière un mur, hop, ils ont, la, ils ont la possibilité, ils bougent, ils cacquent. Pareil, il y a un avion qui passe, bah, eux ils volent, donc ils peuvent charger l'avion. Ouais. Euh, ils apportent cette petite adaptabilité à la liste c'est une unité qui est rapide, qui vole, mais qui fait mal. Enfin, si par exemple on se dit qu'est-ce que l'autre unité il y a dans le codex qui bouge vite et qui cacque, c'est-à-dire Il y a le spectre qui vole aussi. Ouais. Le spectre, lui, il touche à 4. Alors, il est ouais. beaucoup plus résistant. Il est, lui, il a vraiment un rôle de haras. Et en fait, euh, le, le spectre, ça serait plus un brawler. C'est-à-dire que le spectre, il arrive, sur, il arrive sur les objets, il dégage un peu des objets, il fait chier, et puis ensuite, il va faire du haras. Le prétorien, c'est l'élimination. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment cette unité-là, tu veux la péter, euh, hop, elle arrive, et elle va faire très mal. Alors, ils ne sont pas hyper résistants, même si c'est comme résistant hein, c'est l'endurance de 5, de PV, c'est pas 3 etc. Il faut quand même euh, mettre la dose pour, pour les péter. Mais euh, c'est une unité, en fait, pour pas très cher. En fait, c'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est que tu n'as pas besoin d'investir beaucoup pour qu'elle soit efficace. Et euh, aujourd'hui, tu vois, tu n'as pas forcément d'avoir besoin d'avoir des, des unités de fou pour faire du taf. Tu vois, aujourd'hui, sur la table, tu vas avoir 10 répantias, tu vas avoir 5 incubes, 10 incubes. C'est fini, en fait, le, le temps où il fallait euh, dire, tiens, il y a 10 vétérans marines avec des boucliers de tempête, 10 à 4, etc., Mortarion. Les, les listes qui marchent aujourd'hui, il y a plein de MSU partout, tu vois. Ouais, Et puis ouais. même, par exemple, euh, si je te prends un exemple à de mec, il y a 20 skidari qui se baladent, bah, les 5 prétoriens, ils vont quasiment réussir à les 20 skidari. Ils arrivent, 5 pralines, ils attaquent, 15 attaques, pa 3 dommage 2, bah voilà. Ouais. Ça, ça, ça, ça, peut, ça peut suffire. Ah bon, maintenant, ils en ont une avion à 5 avec, en étant vétérans, mais euh, tes unités, pour 120 points, bah, pour 120 points, tu vas discipliner une unité qu'en en vaut 200. Et tu, euh, pour toi, c'est ton unité préférée de corps à corps Les prétoriens, c'est les 1, c'est les premiers sur le ouais. top Okay. Ouais, ça c'est mon... mon avis personnel. Hein. Mais ah ouais, euh, ouais, clairement, euh, clairement, je trouve que c'est euh, une super unité. Okay. Et après, dans ton top, tu mettrais quoi d'autre Alors en top 2, je te mettrais les Scarpake euh, Destroyer. Ouais. Euh, pour la simple et bonne raison que. Euh, alors en termes de. En termes de alors, ils sont aussi autonomes. C'est-à-dire que. En fait, c'est bien parce que tu vois, tu as, as toujours besoin d'avoir une base d'armée avec des synergies, mais c'est toujours bien d'avoir des unités périphériques qui sont, on va dire, qui s'auto-boostent. Et ce fait comme ça de dire, j'ai ma petite relance à la touche nativement, c'est très bien. Parce que ça fait que l'unité, même si elle est loin de l'armée, elle va continuer à être efficace. Donc, c'est vraiment une unité que tu peux projeter en sachant qu'elle va continuer. En fait, elle est vraiment faite. Tu vois, tu prends un pack de 5 ou de 6 forces corpèques. Ils ont le mouvement pour aller chercher l'adversaire. Et du coup, ils ont la létalité pour vraiment rentrer. C'est le boulet de canon qui va détruire un morceau l'armée adverse. Manière assez efficace, euh, donc pour ça ils sont très très bien. Euh, les bons points que je que, que, que je peux donner, c'est que bon, eux par contre, ils vont bénéficier des différents traits dynastiques, hein, donc euh, ils peuvent être super opé, euh, on peut augmenter leur attaque, euh, plein de petits bonus comme ça. Ils peuvent mettre moins du de l'adversaire si c'est ce qu'on recherche, bon, c'est pas forcément ça qu'on va rechercher, mais ça existe. Euh, ils ont accès au dommage 3. Donc, euh... Les jouer par 6, euh, ça a un intérêt. On va dire c'est plus chiant pour le blast, c'est plus chiant pour euh, la, cohésion unité, le, hein. la cohésion des unités, voilà, c'est ça, mais ça permet d'avoir deux mecs en dommage 3. Euh, généralement, bah, c'est les deux derniers survivants qui vont rester. Voilà, donc, euh, les deux mecs dommage 3, par exemple, si les joueurs Novok, bah, ça veut dire quand même qu'à eux seuls, ils vont faire euh, 8-9 attaques. De dommage 3, force 8. Enfin force 7 de base. Euh, ouais, force 7 de base, eux, on ne pourra pas augmenter leur force. Et en fait, c'est une unité vraiment qui est capable euh, bah, d'avoir justement la, la, la plus grosse létalité quasiment en dégâts. Euh, et ensuite, un autre bonus qui les rend vraiment intéressants, c'est leur stratagème euh, qui est le moins 1 à la blesse. Alors, c'est spécialisé, c'est-à-dire que s'ils se prennent des incubes dans la tronche, ils vont crever. Hein, Mais par exemple, si tu prends un Skitari, qui est force 4, qui balance ses 80 tirs, en bon, attendant, c'est 60 parce qu'ils ont été nerfés, ouais. bon, alors, en fait, à beau faire une grosse saturation force 4. Bah de base, il blesse à force 5, et toi tu dis bah, en plus, euh, tu as moins un à la blesse, tu me que sur du 6. Ah merde, tu vois, ouais, ouais. Cas, euh, il va être obligé ouais. de commencer à craquer plein de stratagèmes ou d'utiliser des grosses unités anti-char pour les péter, euh, et ça va commencer à être compliqué en fait. Donc, euh, c'est pour ça que c'est une unité de corps à corps, que je trouve très intéressante, c'est que ça, ça baisse un peu le game, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok, carrément. Voilà, et après, et donc, la... je pense que ça va être intéressant à la, à la troisième place de, de ce petit top. Euh des unités de corps à corps euh, Je te mettrais garde qui remonte un peu en flèche avec justement les dernières sorties. Je vois de plus en plus jouer justement sur les listes là qui score. Euh, bon, on va, on va dire il y a la classique, hein, tu mets euh, par 10 avec des, des boucliers, parce que forcément au milieu d'une bonne armée, euh, on va dire les révolutants où tu avais euh, le pack de 10 vétérans, pour ah, ouais. sauter dessus, qui les one-shot parce que tu leur mettais 40 blessures. Là c'est un peu plus compliqué. Je crois que j'avais fait les stats, même 10 incubes, cubes, ce n'est pas forcément automatique de tomber euh, les 10. Euh, en sachant que bah, derrière, c'est une unité, euh, des digits c'est très facile, en fait, avec des combos, de les monter à 3, 4, 5, 6 attaques. Voilà. Et même si c'est de l'épée, bah, c'est de l'épée qui est force 6, qui est force 7, qu'on peut même monter force 8, au maximum, avec le protocole. Euh, bon, force 7 pour un PC, c'est déjà pas mal, hein, une grosse saturation force euh, 7 énergétiques. Et euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'on est... Qu on est... Leur défaut, c'était leur, faible... enfin, leur lenteur et euh, le fait qu'ils n'étaient que des gains. Mais en fait, il euh, y a quand même pas mal d'armées aujourd'hui qui euh, réduisent les dégâts de 20. Donc en fait, c'est pas si grave que ça. Et puis en fait, ton pack de 10 qui blanche 50 attaques. Bon, c'est quand même une unité euh, prise de tape qui est intéressante. C'est des brawlers. Hein. C'est-à-dire qu'ils ils sont là, avec... ils ont bouclier, donc ça veut dire qu'ils vont quand même bien tanker. Ils vont, prendre un... ils vont prendre un objectif. Ils vont interdire une zone. N'importe qui ne va pas pouvoir forcément s'en approcher. Euh, donc c'est une unité, stratégiquement, qui a vraiment d'intérêt. intérêt. Yes. Attends, alors, tu nous as pas parlé, euh, et là, du coup, je vais prendre ton avis, parce qu'on va être, être juste en timing. Euh, yes. Rapide avis sur, notamment, lectant. Mmh. Oui, lectant, bien sûr. C'est vrai que je les, ai, je les ai un petit peu occultés. Euh, bah, très bonne unité. Euh, très bonne unité. Euh, clairement, dans une liste, par exemple, où on ne joue pas d'unité pivot, je dirais que euh, c'est très facile de foutre un Nightbringer, tu vois, parce que justement, euh, bah, sur, sur, y a, y a, par exemple, je peux prendre l'exemple, tu vois, d'une du, armée d'un tournoi américain où euh, le mec il va te sortir une, un détachement super OP avec des persos super opé euh, d'infanterie. Enfin, on en parlera après, on va prendre la liste. Du coup, je vais pas détaillé détailler. Ouais. Mais euh, globalement, bah, Nightbringer, il s'insère vraiment bien dans cette liste parce que bah, tu as une liste de prise de table avec du cac, avec du tir, ça marche très bien. Et le Nightbringer, il a pour dire ton pack de Vincista, si tu le poses là, bah avec l'insuline et le il va crever. Voilà. Si il est mortaillon, tu te poses là, il va crever. Et euh, c'est vraiment très très intéressant en fait d'avoir cette unité-là. Après, si on les joue en plusieurs, bah c'est vrai qu'on a tendance à le voir et c'est normal. Hein. Euh, plutôt jouer euh, en majorité des, des petits. Ouais, les trans les trans transcendants, là, les, mmh. les petits docteurs Manhattan, parce que forcément ils sont moins chers. Euh, après, le risque qu'on peut avoir, c'est euh, bah, ce qu'il faut mettre avec, forcément. Euh, et euh, les tannes euh, transcendants, ils n'ont que force à 6. Donc, faire attention avec ça, parce qu'on prend par exemple des, des vachettes, bah, elles ont durant 6 ou en durant 7, et en fait, tu peux te retrouver à perdre l'attrition. Ouais. C'était euh, notre ami Kim Jolo en tournoi qui, qui, en avait fait un, qui nous avait un peu raconté quelques euh, débords qu'il y a eu par rapport à ça. Euh, donc, réellement, c'est très fort, mais. Euh, ses limites ouais ça, c'est limite. Et à la limite, je préférais mettre deux octanes transcendants et peut-être un troisième nommé, ou rester qu'à deux transcendants pour avoir la liste à côté. Ouais. Euh, bon, après, si on veut vraiment aller dans l'extrême en tournant en équipe, ou euh, vraiment si on veut aller en extrême, parce qu'on aime bien jouer trois octanes, euh, faire attention, euh, mettre euh, un nommé dans les trois octanes, ça peut être vraiment intéressant parce que ça peut vraiment permettre d'aller choper justement le, le gap euh, de létalité qui pourrait manquer si on avait trois octanes euh, transcendants. Voilà. Ok. Et à, à, un petit mot, là tu, après on va passer sur, euh, sur la liste, et un petit mot sur euh, le roi silencieux du coup. Ouais bien sûr. Alors le roi silencieux, moi je l'aime beaucoup, je n'en ai pas parlé parce que je voulais parler avant de, de, de, des unités un petit peu que tout le monde jouerait, parce que le roi silencieux, ça focalize un petit peu à la liste. Euh, bon, de base, on peut dire c'est comme un guilleman, c'est-à-dire hein. que différencie euh, la touche au tir, il fait lancer la blesse au corps à corps pour toutes les unités-base, donc c'est-à-dire que quand on joue, bah, on polarise l'armée autour principalement des, des unités-base. Là où j'adore, c'est que euh, bah, il va vraiment augmenter la létalité des armées, enfin de, de, de la liste entière. Euh, il a un côté euh, très intéressant par rapport à d'autres gros, c'est-à-dire qu'on a une figurine de moins de 18 PV qui se cache derrière des occultants, euh, qui vole, qui a un mouvement suffisamment, euh, il, alors il bouge de 8, on peut le faire bouger jusqu'à 9, mais il bouge de 8, ce qui fait qu'on peut le cacher derrière un occultant. Bon. Quand on veut, on le fait bouger, donc il va pouvoir passer au-dessus de la ruine qu'il cache. Pour aller soit tirer sur un truc, soit charger sur quelque chose. Euh, il a un profil de tir qui est fort. Deux pylônes, euh, dommage 6, portée 36. Donc ça, typiquement, si avec on joue beaucoup unités anti-char, on n'avait pas épargné des destroyers lourds, on va commencer à avoir une liste nice qui va commencer à cumuler beaucoup de tirs anti-char dès le début de la partie. Euh, il a une saturation force 6, bah, par exemple contre l'orque, c'est génial. Euh, il a des petits tirs en plus. Euh, voilà. Et en plus au corps à corps, c'est pareil. pas non plus Mortarion, mais il fait quand même très mal au corps à corps. Ouais. Et il a une mécanique de Fight Last. Donc en fait, on est une unité qui booste, qui buffe ses potes, qui euh, est plus que chiant au tir, c'est-à-dire qu'on ne peut, peut pas trop le laisser vivre sa vie, qui est très chiant au cac. Et euh, bah, fondamentalement, si on le bute, il n'est pas sur un objet ce n'est pas forcément une unité qui va rapporter énormément de points. Il ne va pas forcément rapporter beaucoup de secondaires en fonction de la liste comme on l'a faite. Donc pour ça, il est bien. D'autres euh, bonus, c'est que qu'il euh, bah, les a Zarakhan. J'en dis si, mais Zarakhan quand même, il, a, il peut abjurer un sort. Il a que ce stratagème Zarakhan, donc il peut annuler un sort sur un 4+. Donc, a, en plus de tout ça, il, il a la capacité comme ça de dire j'annule un rituel. Si un duc au milieu de la table, c'est toujours intéressant. Euh, lui, permet également de donner le contrôle des protocoles de commandement, c'est-à-dire ouais. que euh, bah, si on ne joue pas, les protocoles de commandement, malheureusement, on va juste pouvoir dire bah, au tour 1, si je ne joue pas, je suis à couvert, et puis après, je m'organise comme je veux, mais c'est rare que ça tombe bien. Bah, avec le roi, euh, en fait, c'est facile. C'est-à-dire que euh, tu mets de côté euh, le désengagé-tire. Euh, au moins, tu es sûr que si le mec se dit, tiens, c'est du je me clique dedans. Bah, en fait, non, ça ne marche pas, désengager désengagé-tire. Euh, tu peux dire pendant deux tours, toute mon armée a plus de mouvement plutôt pratique. Ça veut dire que tu commences à avoir des guerres d'écran qui bougent de 7, parce que lui-même euh, ou n'importe quel knob donne plus 1, ça veut dire qu'il une unité de base à 5 ou 2 mouvements, plus 1 avec le rayon de classe euh, March et plus 1 encore avec justement ce protocole-là. Donc, tu peux dire mon tour 1 et mon tour 2, bah, je me retrouve avec des guerres d'inventaire qui bougent de 7, des gigares qui bougent de 7, euh, des spectres qui vont bouger de, 14, non, de, de 13, pardon, 13 mm -hmm. parce que ça ne marche pas, des prétorins mm -hmm. qui bougent de 12, on va être qui va vite. Tu peux aussi dire bah, pendant deux tours, pourquoi pas bah, Toute mon armée peut faire des actions retirées, voilà. En fonction des secondaires, ça peut être très bien. Euh, les, prétor dire... vous, les prétoriens, tu ne ouais. captes pas je, le Le prétorien ne capte pas, non, le bonus de… Si, si tu si, le captes. Mais de la part du roi. Ouais, roi, le le roi C'est que, okay. que le roi, d'accord, ok. C'est que le roi. Le roi, en fait, il donne « My will be done », il donne la « Rientless March », et euh, il donne ses bonus de relance aux unités corps et euh, prétorien du Triarcat. Ouais, ok. Voilà. Euh, ce qui fait que le prêtreur du triarca il combat très très bien avec le roi. Ouais. Ouais. Ok, ça roule. Bah, je te propose qu'on passe à la dernière partie, euh, qu'on parle un petit peu des listes globalement. Euh, yes. qu -ce, qu -ce que, vers quoi on s'oriente avec le Necron Qu'est-ce qui tourne bien en termes de listes Si ça peut aider euh, nos plus jeunes joueurs Necron et même nos joueurs un peu plus aguerris qui cherchent à peaufiner leur, leur construction de liste. Ouais. Euh, bah d'abord, tu as une liste, je dirais, tu as, as un peu ce qui, ce qui a l'air de marcher Outre-Atlantique, euh, quand je regarde un petit peu les, les, les, les tournois. C'est-à-dire, euh, d'abord, je vais te parler d'une liste un peu classique dans son, dans son organisation, mais qui, bah, qui marche assez bien. Euh, du moins, qui est là, librement inspirée de, de ce type d'armée-là. C'est-à-dire qu'on va commencer, en fait, on va jouer avec une dynastie, euh, un bataillon d'une dynastie qui va être euh, super OP, si vous de, de moi, avant-game. Hein. C'est... Euh, le jeu quand on, quand on veut avoir euh, du bon map control, euh, ça va être par exemple euh, en QG, on va mettre un petit Seigneur Scorpec avec euh, le trait de Seigneur de guerre euh, du moins 1 au dégâts, la cassette de Nanoscarabée pour euh, régénérer les PV. Ensuite, on va mettre un Overlord qui lui va avoir la trame sans piternelle et euh, pourquoi pas par exemple la rance du corps. Et en troisième QG, on va foutre un Chronomancien avec le voile, voilà. Et euh, donc là, en fait, l'idée, c'est d'avoir des personnages super OP résistants voilà. euh, qui vont être accompagnés. Après, en troupe, tu vas foutre 10 immortels, 2x5 immortels. Donc là, tu as une base de troupes solide qui va se balader. L'idée de la liste, hein, c'est d'être full endurance 5. Après, en élite, 6 euh, destroyer Scorpec, 10 ouais. euh, lich un 1 Eyebringer. Ensuite, tu vas arriver en attaque rapide 6 spectres avec 2x3 euh, Scarabée Canoptech. Ouais. Et enfin, tu vas terminer en soutien et tu vas mettre 3 destroyers lourds, euh, soit en pack de 3, en 3 fois 1 avec les gros canons. Et je crois que là, tu n'es pas loin d'arriver euh, dans les 2000 points de, de mon souvenir. Et en vrai, fait, ce qui se passe, c'est que tu vois une liste où tu as le seigneur Scorpec donc, qui va accompagner les Tu as le, le Overlord qui va accompagner les digi les, les Spectres qui vont foutre leur merde, le, le, le, le Tan, tu vas le placer… Le chronomancien, il va servir à éventuellement à faire à replacer soit les lichgardes, soit les, euh, les immortels. Et après, tu vas avoir en fond de table sur tes objets, tes destroyers lourds, bien placés, etc. Et en fait, tu as une liste qui, euh, sur, euh, tu vois, elle, elle est classique, mais en même temps, euh, bah, tu vois, as les petits scarabs, tout est super OP, tu bouges vite, tu cacs, tu tires, euh, tu as une bonne létalité. Dans le méta actuel, c'est une liste où tu peux faire des égales contre, et même d'ailleurs gagner contre pas mal d'armées. Et tu peux tenir la tête à un Eldar Noir ou un Almec Ok. Voilà. Ça, c'est du classique. Enfin, du classique. Ouais, ouais. C'est un petit peu inspiré, on va dire, de ce qui fonctionne des États-Unis en ce moment. C'est un peu le genre de liste qui ressort de ça. Ok. Outre-Atlantique. Euh, après, je vais te parler, bah, tiens, vais te parler de avec le Roi. Donc, euh, ça, c'est un petit peu mon délire ouais. en ce moment. J'adore. Euh, alors là, du coup, c'est euh, en primaire bah, le Silent King, dans un détachement à part Zareka. Et après, euh, là, je te fais un détachement euh, bataillon, Novok. Novok parce que j'aime bien, en fait, tes unités qui sont à la fois fortes au tir, à la fois fortes au CAC euh, ça, ça, c'est assez fort contre tout, donc euh, j'aime bien. Puis en plus, ça donne la bonne projection. Quand on disait que l'unité bouge de 7, mais en plus, avec plus dans la charge, c'est comme si elle bougeait de 8. Euh, donc en, en, QG, euh, en QG, je te mettrai une un catacombe commande barge, parce qu'en fait, ça permet euh, avec le roi facilement de faire le secondaire euh, code de combat qui dit que quand un noble, une unité, que ce soit au tir, au cac, ouais. bah, tu gagnes 3 points. Donc en fait, euh, bah, entre le roi et la catacombe commande barge, en plus, comme le mettant en ce moment, il devient de plus en plus aimé, sub, bah en fait, les 15 points contre certaines armées, ça devient assez facile de les faire. Je trouve ça assez sympa. Euh, un chronome ancien. Donc forcément, si il y a un chronome ancien, on s'en doute, il y a un guerrier. Ouais. Ensuite, bah, il y a deux fois dix immortels, En gosse. Suite à ça, ah oui, j'ai oublié, il y a un autre QG. Allez, pour se faire plaisir, on met en drakir. Alors ça, on... la liste, on... on se donne vraiment la possibilité de décupler au maximum les attaques. C'est-à-dire que là, les nécrons, si on veut, bah, ils font faire 60 attaques. Voilà. c'est cadeau. Euh, Qu'est-ce qu'on on, on met d'autre euh, Je te mets 2 fois 5 Prétoriens. 425 points chacun. Voilà. En élite, 5 garde Fauchard. 140 points. 5 garde Fauchard, cachés, endurance 5, 30 attaques de fauchard. Potentiellement full reroll unité ouais. de, de contre, et enfin on, on soutient 3, 3 destroyers lourds euh, mono en, en gros tir, voilà. Ok, ça fait, là t as, t as, tu rentres dans les 2000 points avec tout ça Là je suis à 2000 points tout pile. Ok, ah, intéressant ouais. Je suis en 2000 points tout pile, je t'enverrai okay. je, je si tu veux le, le, les listes. Ok, yes. Et enfin, euh, la liste que j'ai nommée projet Manhattan. Bon, là, c'est une triple TAN. C'est une proposition un petit peu différente. C'est-à-dire, euh, donc là, c'est trois détachements. Euh... Ah non, il y a deux euh, détachements euh, super OP et mon mandat quand en carte 6 pouces. Et il y a un détachement Zahrikan pour pouvoir jouer un petit peu avec certaines spécificités. C'est-à-dire que, clairement, là, je me dis, bon, je joue triple TAN, je ne joue pas le roi. Euh, à la limite, euh, vu la liste. Euh, les, les protocoles de commandement, je m'en fous, je les mets de côté. Mais du coup, on va en reparler après, tu vas voir. Ouais. C'est-à-dire, premier petit détachement, euh, donc c'est euh, une patrouille. Tu as un Overlord, un Titan transcendant, 5 immortels, 6 euh, Scorpec. Deuxième patrouille, un Scorpec Lord, un Titan transcendant, 5 immortels, 5 euh, Spectres. Et enfin, un petit Spirade, donc euh, soutien, donc, en Zarykan, où je te mets un psychomancer avec euh, la là-dessus tu sais, qui permet de, de sniper, ouais. un Void Dragon et 3 x 1 euh, Locust et Heavy Destroyer qui du coup avec Zarykan vont relancer leur blessure. cest qui qui qu'ils vont être autonomes. Il n'y a pas besoin de, de, de, de bonus euh, annexe on va dire pour qu'ils qu deviennent efficaces. Voilà. Et en fait tu te retrouves avec une armée. Euh, alors ça, 3 tannes, bien sûr. Mais en fait, tu as des grosses unités de claques dedans qui vont pouvoir euh, justement euh, servir de gardien de but. Euh, tu peux allumer la gueule du mail de loin avec les, les destroyers lourds. Euh, alors tu peux foutre un Ibn Girl du Void Dragon, mais le Void Dragon, je me dis, tu vois, si tu joues contre un, contre un du carré avec tous les raders, ou... Enfin, si jamais le méta, euh, aujourd'hui on trouve quand même un petit peu de véhicules. Bon. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une unité qui est là et qui peut regagner des PV, ça peut vite foutre la merde. Ouais. Si on peut très bien foutre un Ibringer, hein, c'est la même chose. Mais voilà, je, je me dis, tu vois, je veux avoir un, un gros fan au milieu, quand même, qui soit capable vraiment bah, psychologiquement de faire, euh, de faire chier. On pourra vraiment faire des grosses brèches. Euh, et, le, voilà. et après, sinon, le tout en, en super européen. Hein. Alors c'est sûr, on peut aussi se dire, tiens, les Spectres, on va les remplacer par des liches parce que comme ça, on peut garder les, les deux bases de Cac euh, avec des petits Immortels à côté pour prendre les objets. C'est assez intéressant. Ok, ça roule. Bah, c'est bien, tu nous bien as un peu fait, fait différentes propositions, une avec le roi, une avec l'Ectan, une, euh, une autre euh, plus originale et tout, donc c'est top. On a vu, après, moi, de ce que j'ai vu un petit peu aussi en termes de listes, euh, on a vu les, euh, des listes reposer un petit peu plus sur le, entre guillemets, le blindage quantique et le transport de troupes, avec yes. des barges chargées avec des packs de 10 guerriers, hein, par, euh, avec 4 barges, avec 4 fois 10 guerriers, et puis les, euh, les Tesseract Arc de la gamme journal qui fonctionne bien aussi, mmh. et, euh, et puis voilà. Moi j'ai vu passer aussi sur Art of War euh, bah, il y a quelques jours une liste nécron avec des marques et le Roi. Euh... Oui, alors ça c'est fort, ça c'est fort euh, parce qu'en fait les Deathmark, vu qu'ils sont base et qu'ils sont, enfin, sont endurance 5, ils sont endurance durant 5 sont résistants et vu qu'ils sont base bas en fait, ils vont relancer la touche. Ouais. Et avec le Roi, c'est ce qui est très intéressant. C'est que euh, bah, si on les fait FEP. Ok, on ne veut pas leur donner Mavrid bah, we'll donne mais en fait, ils vont, ils vont relancer la touche avec le Roi. Euh... Et si d'ailleurs, euh, si je ne dis pas de bêtises, s'ils si interceptent et qu'ils se posent à côté du Roi, bah, l'interception, ils vont la faire aussi en relançant la touche. Ok. Et euh, là, ce que tu as vu, il y avait combien de Death Marks Il y en avait 10. Il y avait un pack de 10. Ouais. Mais c'est bien parce qu'il euh, y, y a plein d'armées aujourd'hui où tu as des persos vraiment chiants. Ouais, et qui qu crèvent assez facilement, mais euh, effectivement, ouais, ça, ça, je suis ouais. assez d'accord. Et alors, tiens, je ne l'ai pas encore fait sur, sur ce format podcast, si tu veux me donner l'unité la, la plus merdique du codex, ça serait laquelle, à tes yeux Ah... Euh, ça, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Euh, la plus merdique du codex... Euh, je ne euh... vais pas te faire plaisir, je ne vais pas te dire les Ophidiens, parce qu'il y a quand même plein de choses à faire avec eux. Hein. Ouais. Euh, la plus merdique. Bon, on a... on, Alors, je t'orient un petit peu. On a des... Ouais, on, a des, des on a des bons choix au niveau peut-être des avions et on a aussi des bons choix peut-être au niveau des pylônes. Ah, euh, ouais, ouais, ouais. Si tu veux, on, on peut parler de la fortification. Ouais, mais justement, en fait, je, donc, je, je, vais, je, vais, le, je vais le proposer à chaque fois. Maintenant, l'unité la plus merdique du codex et je ne vais pas autoriser les fortifications parce que généralement, la fortification est toujours merdique dans tous les codex. Donc, on va dire l'unité la plus merdique autre euh, que la fortification. Mmh. Le faucheur, il est quand même pas mal. Hein. Le faucheur, c'est un aéronef Ouais, c'est l'aéronef avec euh, ses trois tirs, des 3 plus euh, 3 pour 200 points. Ouais. Le faucheur et le monolithe, t'en en penses quoi ah, Le monolithe, il, il, il, ouais, Monolith, il concourt aussi dans la, dans ouais. la catégorie, honnêtement. Ouais, je pense. C'est con, cool, hein, parce que la figure, elle est magnifique. Hein. Ouais. Non, ouais, le, euh, ouais, non je, je reviens sur ma position. Ouais, sans doute le monolithe, plus que ouais. le faucheur. Parce qu'encore le faucheur, tu peux facilement installer dans une liste. Bon. Mais le monolithe, le problème, c'est qu'il prend un détachement. Euh, il n'aura pas de trait. Puis c'est un truc quand même qui n'a pas d'invue, donc ça peut se faire déplacer en 2-2. Euh, tu as un véhicule euh, qui coûte euh, quasiment 400 points, qui touche à 3, qui n'a pas de relance. Là, il est pas mal. Ouais, ouais. je pense que le monolithe… Moi, j'étais parti sur le monolithe ouais, en… en... Ouais, en... c'est pas mal. En VIP merdique. de réfléchir d'abord à des unités, euh, à des petites unités de merde que personne ne mais c'est vrai que euh, le monolithe, c'est con, cool, hein, parce que la figure, elle est magnifique, hein, mais… Mais vraiment, tu as un Necron à 400 points qui, qui est quand même assez compliqué euh, à jouer. Yes. Bon, ben Eric, on arrive à la fin de ce format. Merci beaucoup à toi pour, pour ce partage d'expérience de, autour du Codex Nécron. Euh, ben, J'espère, les amis, que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve évidemment très bientôt pour découvrir une nouvelle faction avec un nouveau joueur. Vous étiez sur Tabletop Podcast. Le podcast pour les joueurs et les compétiteurs de Warhammer 40 000. Je vous dis ciao les amis. Salut.